Good morning. Allez, il est nécessaire aujourd'hui de l'union schmata pour monner Haïb ben Yitzchak David ben Fortunom Azalfridna, Esther ainsi que leurs frères Abraham, Noach, Ben Yehudit, Betorch, Arachol L'Israël. Si vous souhaitez vous aussi devenir une prochaine étude Mishna contactez cinq minutes éternelles. Nous étions masachet Ktuvot Perech Vav Mishna Zain. Amashlish Maot Levito, et omeret aimerait Neeman Neeman baali alay. Il a fait Amashlish Ma'ash Ushlash beyado. Rabbi Mir. Rabbi et en a-e-la-sadeh ve-hir o-tsa-le-mocha, a-re-y-me-choura, me-ar-chav, ba-met-varim-am-rim, big-dolla, aval-bektana, en ma-septana, cloum. »« A e la sadeh ve hir o tsa a me choura me ba met varim le-bito-glym-tina a ma shlish ma hot le bito qui n'a pas tellement de rapport avec ce qu'on a évoqué précédemment, si ce n'est le simple fait qu'on parlait des biens du père à partager pour les filles, pour le mariage, et donc du coup on a une mishita qui a un brin de rapport avec le reste qui nous dit que celui qui donne un chaliche à une tierce personne a de l'argent pour sa fille, que en fait, il manque un petit peu une transition, qu'il a donné l'argent à une tierce personne et qu'il lui a dit quand ma fille elle grandit, avant son mariage, tu lui achètes un champ. Comme ça, elle a de quoi faire entrer une ça, en d'autres, tu le prévois, tu lui, donnes, tu lui achèteras un champ. Et ce qui se passe, c'est que la fille elle grandit, elle a trouvé son petit ratan, et elle demande maintenant, au lieu qu'on achète le champ, elle lui dit « Donne l'argent. » Et elle, elle dit euh, « Moi, je fais confiance à mon mari, donne-lui à mon fiancé, donne-lui directement. » Et comme ça, il décidera qu'est-ce que lui, euh, il décidera d'investir comme il veut. Au lieu que toi, tu t'achètes quelque chose qui ne va pas nous convenir, lui, il va mieux réfléchir. Est-ce qu'il faut l'écouter ou bien non D'abord, premièrement, il faut savoir que de manière générale, « mitzvah lishmoa d'ivre amet » Lorsqu'on a quelqu'un qui a ordonné quelque chose avant de partir, et qu'après il a quitté ce monde, il faut accomplir son, son, ses, ses, son, ses, ses, son souhait, son vœu, son désir. D'accord Mitzvah et dit un maître, il faut prendre ce qu'il a dit, c'est comme une tzavah. Euh, D'accord Une savache, parce qu'on commence à se dire en français, c'est ce qu'on écrit pour quelqu'un qui, qui, qui, qui prévoit que ce qui se passera après ses 100 enfants. Et donc il faut accomplir ce qu'elle a dit, donc de ce fait, il y a assez achalish machoush, beyado. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, il faudra que la tierce personne fasse, malgré tout, ce pourquoi le père lui a donné cet argent dans la main. Le père, il m'a dit, à moi tu achètes un champ, j'achète un champ, tu commences pas à me dire, tu veux à la place que je donne au mari, on m'a fixé une mission, je vais l'accomplir et c'est tout. Sur ça, Rabbi aussi discute, Rabbi aussi au Rabbi aussi prétend sur ça, que... Mais je ne comprends pas. Et de ce, je ne sais pas comment ça traduit le verri, c'est une phrase qui dit, mais elle est dedans, dans ce cas-là. Ena même si elle va lui acheter le champ comme prévu. il va lui acheter, il va lui donner, et après elle, elle va vouloir le vendre tout de suite. Arei, mechura, mearchav. Vadaï, qu'elle va pouvoir le vendre tout de suite après. À quoi ça sert de perdre de l'argent pour les avocats et les, et les intermédiaires et tout, pourquoi Tu vas prendre la tête à partir acheter un champ pour après lui donner, et elle, rien que tu le tournes le dos, elle va le revendre à moins cher, et il va y avoir plein d'argent qui va partir à quoi ça sert C'est vrai qu'en théorie, il faut accomplir la volonté du défunt, mais en l'occurrence, lorsque ça ne servira à rien de l'accomplir, parce que si elle veut autre chose, alors elle fera autre chose et qu'on aurait eu plein de pertes en route Pourquoi faire tout ce tout ce tracas D'accord Donc donnez lui directement l'argent, en l'occurrence, elle aura gagné. Ça, c'est de manière générale, la discussion qui est entre eux. Mais si vous faites attention, en fait, on découvre qu'en fait, Rabbi Yossi ne discute pas, ne discute pas frontalement contre Rabbi Il reconnaît qu'en théorie, il faut accomplir ce que le père, il a dit. Seulement il a dit, malgré tout, accomplir ce que le père, il a dit, pour que trois minutes après, on va de toute façon tout annuler, alors à quoi ça sert de, de faire tout ce, tout ce tracas. Maintenant, ça signifie que si toutefois, la fille, n'a pas la possibilité, après coup, de, de contourner l'ordre du père, alors là, c'est sûr qu'on accomplira la volonté du père. En l'occurrence, dans quel cas ça se présente La medvarimabumim, tout ce qu'on a expliqué, là, c'est dans une grande fille. Par contre, avec le biktadam, mais s'il s'agit d'une petite fille qui n'a pas encore passé sa majorité, bon, on va expliquer un peu mieux, mais pour le même, on traduit, Elle ma il n'y aura rien dans les actes de la petite, elle, elle, elle, elle, y a pas de, ça ne fonctionne pas. Soit, en fait, en deux mots. Selon ami aussi, la femme peut dire, donne-moi finalement, donne l'argent finalement à mon fiancé, parce que au bout du compte, tu vas me donner un champ, je vais le revendre, de toute façon, on va te contourner. Donc on va pas conduire. Donc si déjà, viens, donne-moi directement l'argent. De ce fait, si la fille, elle n'a pas encore ça sa maturité, qu'elle n'est pas capable, elle n'a pas le droit de vendre un champ, vous savez qu'un enfant, il ne peut pas vendre quelque chose, surtout pour les biens immobiliers, il n'y a même pas de cas Vous imaginez un enfant qui va recevoir des millions parce qu'il est... Parce que le pauvre il a perdu ses deux parents, il va, il va y résider, hériter de, de, de, de biens immobiliers, il va se mettre à tous les dilapider pour aller acheter des billes. Donc Rami m'a instauré qu'un enfant il ne peut pas vendre, en tout cas au moins pour les biens immobiliers, jusqu'à qu'il atteint même plus que la majorité. D'accord, il y a toutes sortes de, de chirimes qui ont été dit. À partir de quand il peut commencer à vendre les biens mobiliers, les biens immobiliers, il y a, il y a des règlements, en tout cas, on ne laisse pas un enfant vendre. De ce fait. Euh, de ce fait. Il y a maintenant la michelle m'en dit elle me dit écoute tout, tout le, le, le score bio aussi va permettre à la fille qu'on lui donne l'argent parce qu'en fait elle peut décider de revendre la conscience que la fille soit grande si elle est petite elle pourra pas revendre donc il faudra accomplir la mise à du, du, du défunt en réalité la marloquette elle n'est pas si frontale parce que tout le monde comme ça le il nous le dit euh, ouais dans le du bord à tril n'a vérifié la Assadé nous explique. En fait, en réalité, si la fille elle est déjà grande, elle est bougerette, vous savez que dans la fille, il y a trois étapes petite, adolescente, adolescente, c'est genre six mois, jeune fille, quoi, et puis après, il y a adulte, deux ans et, deux ans et demi. Alors, tout le monde est d'accord que pour une petite fille d'abord de moins de 12 ans, il n'y a pas question de la laisser, de, de l'écouter, on va acheter le champ prévu et on lui donne, et c'est tout. Elle ne pourra pas le rendre de toute façon près. Si la fille elle est les elle a atteint maintenant sa, mat sa maturité. Elle est devenue complètement adulte, plus que deux ans et demi, alors dans ce cas-là, on lui donnera l'argent, à son mari, selon tous les avis. Toute la discussion, elle est uniquement pour une fille qui est Nahara, depuis le moment où elle est plus petite, elle n'est pas encore devenue adulte, elle a les six mois depuis que son corps, son corps commence à, de, à se développer, elle commence à développer les mois à août, et dans ce cas-là, hein, c'est sur ça qu'elle a marqué, entre bien aussi et un Meir. Selon Rabbi Meir, elle n'a pas toujours pas la capacité de vendre, de ce fait on va accomplir la volonté du défunt et on va acheter le champ comme prévu sans donner l'argent au mari. Selon Rabbi Yossi, elle a déjà la capacité de vendre. Et si elle a la capacité de vendre, dans ce cas-là, ça n'a rien de lui acheter pour lui donner, pour qu'après elle va le revendre et qu'elle n'a pas l'argent en plus, de lui directement l'argent à son mari comme ce le désire. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atslachakolto, ça.